En plus de donner accès aux données géospatiales, Géoindex offre aussi la possibilité de visualiser les inventaires de photographies aériennes des universités québécoises. Pour y avoir accès, il faut utiliser le bouton glissoir en haut des résultats pour faire basculer la plateforme dans le module Géophoto qui contient les photographies aériennes. Géophoto recense toutes les photographies aériennes, y compris celles que l'UDEM a achetées directement en format numérique au cours des dernières années mais ces dernières spécifiquement ne pourront malheureusement pas y être téléchargeables. En effet, puisque GeoPhoto donne un accès égal à toutes les universités et que notre licence ne nous permet pas de les partager, l'accès aux fichiers numériques de ces photos se fera uniquement dans GeoIndex. Dans GeoPhoto, dans les métadonnées associées à ces photos, vous trouverez la note suivante. Cette capsule a donc pour but de vous présenter la façon d'accéder à ces photographies aériennes numériques uniques pour les membres de l'UDM. Pour accéder à ces photographies aériennes numériques, vous pouvez aller dans la boîte Collection et sélectionner Photographie aérienne. Ensuite, dans la boîte Producteur, vous allez sélectionner Cartothèque, Direction des bibliothèques, Université de Montréal. Ensuite, vous allez sélectionner la couche photo numérique U2M et cliquer sur l'œil pour la faire afficher. Ensuite, vous pouvez simplement cliquer sur le point qui positionne le centre de la photo qui vous intéresse. Une fenêtre qui contient trois onglets va s'ouvrir. Dans le premier onglet, vous pouvez visualiser une imagette de la photo avant de la télécharger. C'est le troisième onglet celui des attributs, qui va vous permettre de télécharger la photo. Pour le téléchargement, vous avez deux options. Vous pouvez soit télécharger l'image compressée en format JPEG, ici, ou encore télécharger l'image originale en formatif.